coucou les filles j'espère que vous allez super bien moi ça va plutôt très bien donc voilà, euh, bah, il fait beau aujourd'hui donc euh, ça fait plaisir donc dans une précédente vidéo je vous montrais comment limer ma, euh, ma, ma mauvaise main c'est à dire ma main droite de ma main gauche et donc euh, j'ai réalisé donc cette pose suite à, bah, à la dépose que j'avais faite dans cette vidéo et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer et eh bien comment réaliser la même chose sur l'autre main donc là on est sur un baby boomer avec un effet sirène euh, sur le haut et donc du coup j'ai fait une ou deux petites erreurs dans cette pose et je vais vous en parler euh, dans cette vidéo je vais vous donner des astuces aussi donc restez bien jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît et puis à, à noter en commentaire si justement vous utilisez la technique que je vais vous montrer pour moi c'est vraiment l'avenir donc euh, voilà je vous en parle tout de suite Voilà donc je vous montre un petit peu la pose donc sur ma main gauche, enfin sur ma main droite faite avec ma main gauche et on va essayer de reproduire la même chose. Donc pour cela j'ai déjà fait donc la dépose et on va commencer donc comme toujours par utiliser le nettoyant main et matériel. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit, euh, un petit fond, c'est en fait comme, euh, comme de l'essuie-tout mais c'est très grand. En fait c'est des, euh, des feuilles d'examen pour l'épilation au CAP et je trouve ça super pratique et même c'est économique puisque j'ai un énorme rouleau et à chaque fois je viens couper un, un petit bout et puis... Euh, bah, il... C'est vraiment prédécoupé, c'est vraiment pratique. Ça me permet de travailler sur ma table sans trop la salir, puisqu'il y, y a eu quelques dégâts et, qui ont séché au soleil et donc du coup qui ne s'enlèvent plus. Euh, donc voilà, maintenant que mon nettoyant est euh, a bien est bien évaporé, je vais passer le cleaner avant de commencer. Voilà, on va le laisser s'évaporer aussi et je peux même prendre un petit bout donc de ma feuille. Bon, ça je le fais sur moi-même, hein, pas sur cliente, pour pouvoir. Enlever le cleaner pour qu'il n'y ait vraiment plus du tout de poussière. On va passer bien, voilà, j'aime bien le plier plusieurs fois. On va passer bien comme ça en contour pour enlever toute la poussière. Voilà, quand on a les ongles vraiment bien clean, on va pouvoir travailler. Alors, je vais vous présenter le matériel qu'on va utiliser. Vous connaissez peut-être les alors les pop c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez à mon sens puisque pour moi c'est vraiment la révolution de demain sur les, bah, sur les meilleurs protéistes angulaires finalement. Euh, on a les techniciennes russes qui, euh, qui sont toujours en avance et donc du coup là elles utilisent de plus en plus, c'est vraiment une tendance que je remarque en ce moment, elles utilisent de plus en plus les pop -its. Pourquoi pour moi les pop sont une technique d'avenir Tout simplement parce qu'on peut aller super vite, c'est hyper adapté aux débutantes euh, et puis surtout on va pouvoir avoir quelque chose de très joli en termes de résultats. Donc pour moi les pop c'est vraiment très sympa. La seule limite que je leur vois un tout petit peu c'est surtout en dessous où va falloir à chaque fois venir relimer à la ponceuse. Mais une fois qu'on maîtrise la chose, vraiment ça, c'est hyper simple donc voilà, là chez Your Nails, vous avez des pop ben, plusieurs pop différents. Vous avez par exemple cette forme-là qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire uniquement euh, voilà, en rallongement. Et vous avez également d'autres types de pop -its. Donc Je vais tous vous les montrer hein, comme ça. Voilà. Vous verrez, Donc là c'est pour faire des amandes russes, amandes gothiques, amandes modernes. Donc ça c'est ce qu'on voit plutôt dans la formation forme artistique, hein, toutes les formes un peu longues comme ça, mais aussi dans la toute nouvelle formation que je vous ai sortie, c'est la formation euh, bah, uniquement réservée aux pop-it, c'est styliste angulaire niveau 3. Euh, vraiment cette formation elle est extraordinaire et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on est sur du C Curve. Euh, tout simplement parce que moi je me suis formée avec une spécialiste russe qui euh, ne travaille que sur la Russie. Et euh, donc du coup avec les personnes qui parlent russe et euh, elle ne parle pas du tout français ni même anglais ou très très mal. Et donc du coup euh, on communique ensemble en russe. Alors voilà par euh, Google traduction tout ça. Et du coup j'ai été formée par elle euh, à ces techniques exclusives. C'est à dire qu'en fait elle propose vraiment des techniques qu'elle a créées elle-même. Et donc du coup moi je me suis formée à ces techniques et je lui ai demandé si je pouvais retransmettre ce savoir euh, à mes élèves bas dans le voilà dans, dans nos pays à nous dans tout ce qui est francophone et donc du coup elle m'a donné l'autorisation euh, officielle de pouvoir le faire et en plus de ça j'ai encore créé des nouvelles techniques donc là en fait sur cette formation on est sur des techniques que vous ne verrez nulle part ailleurs et là vous aurez vraiment 5 à 10 ans d'avance au moins sur toutes les autres protéines ongulaires vous gagnerez du temps il n'y a vraiment que des avantages par contre si vous êtes toute débutante il faudra commencer par la formation euh, style ongulaire niveau 1 et ensuite vous pouvez passer par la 2 ou par la 3 Ongulaire niveau 2 c'est des techniques rapides de pose Et niveau 3 c'est spécialisation On va vraiment être le, le neurochirurgien du domaine médical euh, de, euh, voilà, de, euh, de la prothésie ongulaire Donc je vais reprendre mes petits pop-it C'était lesquels C'était ce, ceci Et donc du coup première étape On va devoir euh, déterminer la taille Donc pour cela je vais venir les sélectionner Là on va voir que le pop -it... Alors je suis peut-être un peu clair je vais descendre un petit peu la luminosité Ce sera peut-être un peu mieux donc là on peut voir que le pop it et eh bien ne, ne va pas puisque je vais être obligé d'exercer une pression trop importante pour qu'il s'adapte donc ça ne va pas on va passer à la forme supérieure là pareil c'est un peu mieux mais on voit que ça voilà ça sert trop le problème c'est que si vous utilisez ça euh, un, un pop qui va trop serrer sur les côtés, vous allez avoir de la transparence sur les côtés, le produit qui ne se met pas bien jusqu'au bout je vais voir la taille supérieure et là, ah là, on est déjà nettement mieux, mais par contre on voit que peut-être c'est un petit peu large on regarde si ça descend trop sur les côtés, alors il faut savoir qu'on va laisser un tout petit peu de jour ici sur le haut pour justement euh, avoir de la matière donc là on est pas mal, mais ça ça accroche encore un tout petit peu sur les côtés. Alors là, petite astuce que m'a donnée ma formatrice. Donc en fait, on va venir appuyer vraiment sur les côtés pour relever. Voilà, comme ceci, on va venir relever les ailettes de côté. Pour en faire, pour en fait venir assouplir. Et là, en fait, on voit qu'il n'y a plus de soucis. Là, on est bien. Et quand on compare les deux, on va voir qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Un qui est beaucoup plus large et un qui est plus serré. Donc n'hésitez pas à justement venir euh, assouplir, on va dire, votre pop avant de l'utiliser. Donc moi j'ai déjà, euh, ben, voilà, vu que je l'ai utilisé sur mon autre main, je vais réutiliser les mêmes, les mêmes pop-it. Alors je vais juste les nettoyer, puisqu'en fait je ne les avais pas nettoyées. Et euh, du coup, en fait, ce qui est génial avec ces pop-it, c'est qu'on peut les réutiliser. Bon, je ne vais pas dire à l'extrême, euh, en, en illimité, mais on peut pas mal les réutiliser. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis venue couper un petit peu les angles, simplement avec euh, mon petit ciseau, voilà, mon petit ciseau à cuticule, vraiment très pointu. On peut comme ça venir recouper un tout petit peu les angles pour éviter que ça nous gêne. Voilà, donc il faut juste que je retrouve les bonnes tailles et que je les nettoie. Donc je vais prendre mon nettoyant. Alors là, c'est sur moi, hein, je, je les nettoie vraiment de manière très rapide, très sommaire. Sur client, il faudra quand même les nettoyer un peu mieux. Alors pour tout ce qui est partie hygiène, là, il faudra se rendre dans la formation. Voilà, j'utilise mon nettoyant. Et je vous conseille aussi que si vous travaillez sur cliente vous prenez euh, une petite enveloppe ou une petite, euh, une petite pochette transparente et vous mettez ces pop juste à elle dans, euh, voilà, dans, le, dans la petite pochette. Ça vous permet en fait de réutiliser les mêmes pop la prochaine fois. De ne pas avoir besoin de chercher les tailles. Et euh, au pire vous pouvez aussi euh, venir euh, noter cette tailles sur, sur une petite feuille ça je vous donne même une feuille euh, comme ça dans la formation où, où tout est préparé en fait il y a un questionnaire pour la personne vraiment euh, tout, tout est bien détaillé voilà donc je les nettoie bien je vais gratter un petit peu s'il reste des résidus et comme ça ils seront nouveaux tout propre pour les utiliser donc maintenant, ce que je vais faire, maintenant que je les ai bien devant moi, je vais les, euh, je vais les mettre par taille. Alors, je vais quand même les, voilà, les retester, mais normalement, il me semble que c'était comme ça. Je vais venir les tester. Ceux-là, je les avais déjà appuyés, hein, donc c'est tout bon. Voilà, là, on est bon. Ici, on est bon également. Et je les tourne comme ça, avec le creux vers le bas. Ce sera plus pratique pour les saisir. Là, on est bon. L'index. Ouais. Alors cela, on peut encore le. Ouais, je l'ai pas totalement bien nettoyé. On peut encore le l'assouplir un petit peu. Je me demande si c'était pas celui-là. C'est plutôt. Mon index est un peu plus large que, que l'autre. Et le pouce. Là aussi, je l'assouplis de nouveau un petit peu parce que ça se remet un petit peu de nouveau entre temps. Voilà, une fois que mes, po que mes pop popites sont prêts euh, à être utilisés, je vais maintenant procéder à, euh, à mes premières étapes. Donc là, je vais utiliser la base, la base pardon, épaisse clear. Et je vais en utiliser vraiment très très peu. Donc pour cela, je vais utiliser un pinceau. Vous pouvez utiliser un pinceau tout simple comme ça. Et je vais venir voilà, récupérer peu de produits, on peut même en prendre un peu plus, et du coup, pour gagner du temps, moi ce que j'aime bien faire, c'est hop, je vais en appliquer un petit peu sur tous les ongles. Alors, j'en ai plus assez pour le pouce, et ça m'évite de venir en reprendre à chaque fois. Pourquoi j'en mets très peu Parce que finalement, il n'y en a pas besoin. Euh... Pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça, ça marche bien ça fait en fait un effet de scotch double face et ce qui est génial avec ce produit c'est qu'on peut l'utiliser à la fois pour le semi permanent pour le gel pour l'acrygel, euh, vraiment pour tout en fait donc il euh, n'y a plus besoin de réfléchir qu'est ce que je mets comme produit pour que ça tienne non en plus il n'y a pas besoin de primer de nail prep ou de choses comme ça donc c'est vraiment top vous pouvez en rajouter si vous avez des personnes qui ont des des problèmes de tenue, mais en principe, il n'y en aura pas besoin. Je vais reprendre un tout petit peu pour mon pouce. Et voilà, donc là, je catalyse pendant environ une minute à deux minutes. J'aime bien catalyser un peu plus. Alors, j'ai oublié une toute petite étape. C'est que, en fait, là, comme vous pouvez le voir, il y a un effet un peu sirène sur l'eau. Donc, ce que j'ai fait sur l'autre main, en fait, c'est appliquer directement l'effet sirène tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas attendu euh, que, euh, bah, que ça catalyse trop. Voilà, je l'ai tout de suite appliqué. Donc là, je vais faire pareil. Ça va nous permettre de gagner un peu de temps. Donc directement dans le gel de base, on en met donc généreusement sur le haut. Donc là, c'est simplement des petits pigments que vous retrouvez normalement aussi sur mon site. Il me semble, je sais pas s'il m'en reste encore, mais il voilà. faudra peut-être être rapide. Ils sont vraiment sympas. Là, ils sont un peu vert, vert légèrement rosé. Je pense que je vous mettrai le lien en commentaire, enfin, non, pas en commentaire, en description, pardon. Voilà, une fois qu'on a donc les, euh, les pigments sur le haut, alors on n'hésite pas à tirer un petit peu, hein. voilà, pour qu'on ait quand même suffisamment. Si ça déborde un peu sur les côtés, hein, quand on se lave les mains, après, il euh, n'y aura plus aucun souci. Hein. Donc voilà, là on va catalyser maintenant pendant une minute. Voilà, une fois que ma main a bien catalysé, je vais utiliser l'acrygel. Euh, donc l'acrygel, c'est un produit un peu plus épais que le gel. Et donc je vais le placer, alors, je vais placer une petite boule dans chacun. Ça c'est pour gagner un peu de temps, hein, pour aller un peu plus vite. Alors j'en mets peut-être un peu beaucoup, il va falloir peut-être que j'en mette un petit peu moins. Parce que je ne veux pas non plus les avoir trop trop longs. Bien gérer la matière, donc il faudra peut-être que j'en enlève un petit peu aux deux premiers. J'en mets un tout petit peu plus vu qu'il est plus large. Et maintenant, donc je vais venir prendre mon pinceau. Ah, donc, d'un côté, il y a la spatule normalement pour venir récupérer le mettre dedans. Moi, je le mets directement pour gagner un peu de temps. Et il y a le pinceau, et donc, du coup, il va vous falloir un produit et un petit godet. Donc on va verser le liquide dans le petit godet alors on n'a pas besoin d'en avoir de trop et on va venir donc utiliser notre pinceau donc on va bien l'imbiber on va enlever le surplus et quand c'est fait on va pouvoir le travailler alors là l'objectif va, va être de venir appuyer donc sur les côtés de mettre assez de matière des deux côtés pas trop de matière non plus sur l'avant, donc on va venir le tirer vers l'arrière. Et on va essayer de former déjà un petit peu un arrondi. Hein. Donc il n'y a pas forcément besoin que ce soit euh, parfait. Mais au moins que la forme soit déjà un petit peu faite. Il faut surtout faire attention à la matière. Qu'il n'y ait pas trop de matière sur le haut, mais qu'il y en ait quand même partout. Donc on peut voir en fait la forme sur l'extérieur. Donc moi je me base beaucoup sur l'extérieur, et là par exemple il y a un trait... Donc, euh, donc voilà, je vais m'arrêter à ce trait-là, ce sera bien suffisant. Donc là, ce dont vous aurez besoin, c'est d'une lampe comme celle-ci, en fait, qui permet de mettre en place le pop-it et directement de le sécher. Par contre, vous voyez que là, j'ai déjà tout préparé. Donc il faudra vraiment les mettre de côté pour pas que ça catalyse. Voilà, donc ça a coulé un petit peu hein, sur... Euh... J'aurais dû les faire l'un après l'autre, donc je vais la mettre par ici en espérant que <rire> ça ne va pas catalyser les autres. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà l'allumer. Voilà, donc là, vous voyez, elle est allumée. Je vais venir placer comme ça, à peu près, à voilà, dans cette zone-là. Je compare un petit peu, voilà, c'est par ici. Et j'appuie un peu, mais très légèrement, pour qu'il y ait un tout petit peu de produit qui ressorte. Et ensuite, je vais venir catalyser par le haut. On compte 1, 2... 3, 4, 5 Là déjà ça tient, on vérifie le dessous, voir s'il y a besoin de rectifier ou pas Là ça m'a l'air vraiment bien Donc du coup je continue à catalyser un petit peu sur le haut, sur le bas enfin, Mais vraiment pas longtemps, hein. quelques secondes Et on va pouvoir passer à la suite On va prendre le deuxième Je vais venir reprendre un peu de produit venir le travailler si vous trouvez que c'est une technique magique et eh bien je peux que vous donner raison que <rire> je trouve vraiment que tout ce qu'on peut faire avec cette technique est juste assez incroyable Donc, voilà s'il y a un surplus de produit on n'hésite pas à l'enlever directement dès qu'on sent que ça accroche un peu et eh bien on repasse avec un peu de produit On vérifie la longueur, on est bien. Et voilà, on va faire de la même manière. On l'applique. Attention qu'il n'y ait pas de bulle sur le haut. On vérifie l'orientation de l'ongle également, voir s'il ne part pas de travers. On vérifie aussi s'il est assez droit. On appuie un petit peu et là on catalyse. Un. 2, 3, 4, 5, ça permet de maintenir et direct en dessous on peut vérifier est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y a trop de matière, pas assez et on peut rectifier si nécessaire en dessous. Ça, c'est vraiment une technique euh, qu'on vous montre pas assez souvent mais qui est juste géniale. Donc voilà, on rectifie un petit peu et ensuite on catalyse. Et maintenant, je vais vous faire euh... donc je vais vous montrer pour les trois autres, je vais les faire euh, en accéléré. Faut pas perdre trop de temps et on passe à la suite. Voilà, et donc du coup, quand j'ai fini de tous les appliquer, je vais venir les catalyser dans ma lampe pendant environ une bonne minute, une à deux minutes. Voilà, ma main a maintenant catalysé pendant environ une minute. Euh, donc je les mets essentiellement dans ce sens-là. Je vais la remettre un tout petit coup dans l'autre sens pour être sûr que euh, par en dessous, eh bien, c'est bien sec également. Mais ça sèche vraiment très très vite l'acrygel, hein. c'est pas comme le gel qui met, euh, qui met un peu plus de temps à sécher, l'acrygel va vraiment très très vite. Hein. Et une fois que c'est bon, on va venir euh, eh bien, appuyer sur les côtés et venir les retirer. Je vous montre ça donc, sur l'autre vidéo, Donc hop, on appuie simplement sur les côtés et ça se décolle vraiment hyper facilement. Donc du coup après il ne suffit plus que d'enlever les résidus et de venir les nettoyer. Appuie des deux côtés et voilà. On appuie bien fort, enfin bien fort, non, il n'y a même pas besoin. Et on vient jouer avec jusqu'à ce que ça se décolle. Hop. Ça va vraiment super facilement, super rapidement. Donc voilà. Alors, par contre, je me suis rendu compte que sur celui-ci, j'étais allée un petit peu moins loin. Avec, euh, avec mon blanc plutôt euh, par rapport à celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste rectifier un tout petit peu. Je vais reprendre un petit peu de blanc que je vais venir mettre ici. Donc voilà, ça c'est une pre première petite erreur. Hein, je vous ai dit, voilà, ce peut que vous fassiez des petites erreurs. Donc là, je vous montre également comment les corriger. Alors honnêtement, moi c'était pas fait exprès, c'est juste que je voulais aller un peu vite. Et euh, du coup, ben j'ai... Euh, je ouais, j'ai pas, pas fait attention. Mais au moins, ça me permet de vous montrer comment corriger vos erreurs. Voilà, donc J'ai juste rajouté un peu de blanc. Et là, du coup, c'est à peu près... Euh, pas à 100%, mais vous verrez qu'une fois que c'est limé, ça ira. Voilà, je vais juste le redescendre un petit peu. Alors là, vous vous dites, oulala, là là, mais Nathalie, il y a un gros bourrelet là. Qu'est-ce que ça va donner Ne vous inquiétez pas, on va voir ça tout de suite. Donc Je vais mettre donc, mes petits, euh, petits pop-it de côté. Certains appellent ça des petits moules aussi, ou des petites formes, voilà, ça a différents noms. Juste attendre que ça catalyse un petit peu, donc là, il n'y a pas forcément besoin de, de remettre dans la lampe. En attendant, je vais vous parler de la ponceuse. On peut le faire uniquement à la lime, pour limer le rebord, mais à la ponceuse, ça va aller un petit peu plus vite de, de faire le gros, on va dire, du limage. Mais avant la ponceuse, euh, il faudra encore que je protège mes petits pigments. Et donc du coup, je vais mettre du gel clear par-dessus. Alors je voulais juste vous parler de la ponceuse pour voir l'embout que je vais utiliser. Donc c'est un embout euh, rouge, donc avec un grain plus fin que le bleu. Et donc du coup, j'aime bien cette forme. Donc euh, je vais utiliser cette forme également. Donc euh, là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai utilisé mon gel fibre clear. Et je viens en fait rajouter du gel sur le haut, tout simplement, pour pouvoir protéger mes petits pigments sirènes. Voilà, donc j'en rajoute comme ceci sur le haut, tout simplement, pour protéger. Donc Je vais faire ça sur tous mes ongles, comme ceci. Voilà, j'en applique donc sur le haut. Je tire jusqu'à mon blanc, pas sur le reste. Je m'approche bien de la cuticule sans toucher. Et voilà, c'est juste pour les protéger. Donc vous passez donc, très simplement hein, sur, euh, sur cette partie. Il y aura toujours encore un décalage. Voilà, mais ce n'est pas gênant. Hein. Voilà. Du moment que vous avez bien du gel sur le haut qui protège, ce sera tout bon. Donc je vais catalyser tout ça. Et ensuite, on va pouvoir passer au limage. Voilà, donc une fois que mes ongles ont catalysé, je vais pouvoir passer le cleaner. Et là on n'a pas de risque justement que les petits pigments s'enlèvent. On n'a pas de risque non plus que notre gel de base s'enlève. Donc il y a pas mal d'avantages à faire comme ça. Et voilà, maintenant je vais pouvoir limer le surplus. Pour ça donc, j'utilise ma ponceuse et comme je vous l'ai dit, j'utilise cet embout. Donc je vais l'allumer et je vais la mettre à fond. En position F. Juste rajouter un petit peu de lumière voilà, pour que vous voyez bien. Non, c'est pas forcément mieux. On va remettre au dessus. Voilà, donc je vais limer. Je vais passer comme ça donc sur le surplus. Et là, vous voyez qu'il y a le gel également. Qui protège l'ongle donc ça permet de ne pas limer, de ne pas abîmer l'ongle, On va pouvoir également reprendre un petit peu la forme et la longueur tout de suite, oh, il ya beaucoup de longueur de différence, hein. donc, hop. dans ce sens ça c'est mieux, Alors je ne ferai pas tout, hein. je vais juste faire grosso modo. Je préfère vraiment liner à la ligne quand il s'agit de la forme. Et je vais déjà pouvoir passer un petit peu en dessous. Et là en fait l'erreur que je vous disais c'était d'avoir laissé... Donc, trop de matière à ce niveau-là. Et donc, du coup, sur le majeur, en fait, on voit un petit peu, je ne sais pas si vous voyez par ici, on voit un petit peu la forme. Et donc, du coup, il faut vraiment que ça se fonde à ce niveau-là. Voilà, qu'on la, la voit plus trop, qu'on la détermine plus trop. Donc là, c'est l'objectif, on va faire ça donc sur tous les ondes. Voilà, j'en ai juste un peu le surplus là sur le côté et là vous allez me dire ouais mais les ongles ont une forme bizarre là il y a un petit creux et tout c'est normal, après euh, ce sera bien rectifié il n'y aura pas de souci. donc on va faire pareil ici Et en fait, la ponceuse, elle est vraiment adaptée hein, pour, euh, pour les techniques de pop -it. Je trouve que c'est vraiment une super technique euh, d'utiliser la ponceuse euh, parce que du coup, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps par rapport à la lime. Bon, là, le petit coin, il veut pas trop. Je le ferai plutôt à la lime ensuite. On vérifie quand même les longueurs. Ouais, faut pas non plus que je raccourcisse de trop. Voilà, faut que je passe dans l'autre sens, mais j'ai plus de mal dans ce sens-là. Il faudra tenir la ponceuse bien à plat. Faites très attention à ça. encore un peu à limer, mais j'aime bien avoir un peu de marge. Le pouce, voilà, c'est déjà fait. Et maintenant, donc, on va limer à la lime. Là, je prends une lime grain 100-180. Donc 180, c'est là, 100, c'est de ce côté-là. Et donc, du coup, ça va me permettre de reprendre la, les, les longueurs et formes. Là tu accélères hein, tous les images. Ça ne sert à rien de laisser ça. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai limé les formes grâce à, ma, grâce à ma lime et je suis venue passer avec le grain le plus fin, le 180 sur le haut. Mais il faut faire attention de ne pas aller trop loin puisque là en fait j'ai voulu limer un peu plus et du coup et euh, eh bien mes petits pigments sont partis. Donc si jamais ça vous arrive, et eh bien on va passer le cleaner, d'ailleurs là on le voit bien, sur les autres c'est tout bon, Hop, le pouce aussi. Mais par contre, là, je suis allée un peu loin. Donc si jamais ça vous arrive, pas de panique. Je suis là aussi pour vous montrer les petites erreurs qu'on peut faire. On peut remettre un petit peu de gel de base, donc la base épaisse, ou ça pourrait être également le gel de construction transparent. Peu importe. On va prendre donc un pinceau. On va en appliquer vraiment pas beaucoup. Et on va simplement venir remettre quelques pigments. Alors on peut le, le faire à cette étape-là aussi, hein, si vous vouliez mettre des pigments, euh, mais que vous avez un peu oublié entre temps, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire comme ça. Donc je vais reprendre mes petits pigments. On en remettre un petit peu sur le haut. Voilà, donc Sur les autres, on ne le voit pas parce qu'en fait, il y a le gel qui a été limé. Et donc, du coup, ça donne un effet d'opacité. Mais quand on enlève le gel, on voit que les pigments sont bien là. D'où l'importance de vérifier. Donc Je vais faire catalyser pendant environ une minute. Et en fait, maintenant, il nous restera plus que deux étapes. Donc on va utiliser le gel, le magic gel et on va utiliser le, le top coat shiny. Voilà, donc je vais utiliser le magic gel. Alors avant ça, je vais venir retirer, enfin du moins plier mon petit papier pour éviter que la poussière se retrouve euh, dans ma pose. Je vais également bien retirer toute la poussière. Donc je ferai juste attention donc, à mon majeur où je viens de mettre donc les petits pigments où là je vais venir voilà de manière très précise venir enlever la poussière sur les contours sinon voilà on enlèverait un petit peu les pigments c'est pas l'objectif mais vous voyez que là si vous faites comme ça c'est beaucoup plus délicat hein. là, il faudra vraiment euh, voilà. sur les autres par contre euh, c'est beaucoup plus simple désolé hein, je suis obligée de remonter celui ci on applique voilà le cleaner grossièrement et on va venir juste retirer avec notre carré l'excédent voilà et maintenant on va pouvoir utiliser donc notre magic gel donc pour cela il me faut à nouveau un pinceau je vais utiliser celui-ci, je vais venir prélever donc une bonne boule de gel, venir le placer, alors je vais peut-être le faire sur celui-ci en premier, je vais venir le placer à ce niveau et je vais venir le travailler vers le bas. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est d'abord le répartir entièrement, voilà, en en mettant très peu. Et dans un deuxième temps, on va venir en reprendre. Donc on en met même sur la partie rosée, euh, blanche, pardon, pas rosée. On va venir dans un deuxième temps hop, reprendre une boule sans catalyser, hein, bien sûr. Et on va venir le travailler. Là l'objectif c'est que ce soit vraiment bien fondu. Et surtout qu'on recrée notre bombée. Donc il faudra bien aller sur les côtés également. Et vous pouvez aussi utiliser un pinceau de Nail Art par exemple pour venir le travailler. On peut aussi retourner notre ongle et venir comme ça lisser notre bombée. Alors il faut savoir que le Magic Gel c'est un gel un peu magique comme son nom l'indique puisqu'en fait il va très bien se travailler sur l'ongle tant qu'on le travaille et ensuite il va bien se maintenir c'est à dire qu'en fait vous n'aurez même pas besoin euh, de trop vous presser de peur que le gel va couler dans les cuticules euh, si vous en avez mis la bonne quantité en fait il ne coulera pas il sera juste, euh, juste parfait parce qu'il va se, re, euh, se restabiliser sur votre ongle dès que, euh, bah, dès que vous arrêtez de le travailler alors, je dis pas hein, qu'il faut rester une heure comme ça avec le gel sur les ongles. Euh, voilà, ça glissera quand même un tout petit peu. Mais vraiment, il... voilà, ça mettra du temps quand même. Donc, pour les personnes qui ont tendance à s'énerver copieusement parce que leur gel ne reste pas en place, voilà, ben vous serez vraiment heureuse avec ce gel-là. D'ailleurs, mes élèves l'adorent, elles n'arrêtent pas d'en parler sur le groupe privé. Et puis, la couleur, elle est juste magnifique, je trouve. Donc, le Magic Gel, pour moi, s'il y a un gel à avoir, vraiment, hein, c'est celui-là. Parce que vous pouvez rallonger, vous pouvez construire. Vous pouvez, euh, ben, comme là, voilà, faire, faire des bébés boomers. Vous pouvez tout faire avec. Il va camoufler la plaque, mais sans être trop, opa trop opaque non plus. Euh, c'est une couleur qui va se vraiment bien euh, aller à, à pas mal de carnations. Donc, euh, vraiment, ce gel-là, <rire> c'est vraiment mon gros chouchou. là, je vais me voir que j'ai encore un peu de poussière sur les côtés j'aurais dû nettoyer un peu mieux. Voilà, donc on va vérifier les bombées ça nous convient à peu près, et eh bien on va pouvoir catalyser. De toute façon, on va les relimer encore un tout petit peu dans un deuxième temps. Juste pour rectifier, on va juste voir s'il y a du gel bien partout ou s'il en manque un petit peu. Ce serait dommage de devoir repasser une deuxième couche. Donc juste encore en rajouter un peu ici. Voilà, donc je vais catalyser ma main. Alors je n'ai pas fait le pouce et euh, je le ferai dans un deuxième temps. Mais vous voyez que ça coule un tout petit peu n'hésitez pas à repasser de côté voilà mais euh, mais comme vous pouvez le voir hein, là j'ai travaillé tous mes ongles d'ailleurs je pourrais je vais faire le pouce aussi je vais faire les cinq d'un coup et ça permet en fait de gagner du temps aussi au, au niveau de, de la du temps de séchage comme ça sur vous vous pouvez travailler directement toute la main sur cliente aussi d'ailleurs Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, je ne remonte pas tout en haut. Là, le seul problème quand on travaille le pouce, c'est qu'on est obligé de tenir les doigts un peu de travers. Et c'est pas optimal. Mais si vous travaillez assez vite, ça peut le faire. On en rajouter encore un petit peu voilà je maintiens ma main juste dans l'autre sens pour justement que le gel recoule par ici L'objectif c'est qu'on ait le moins de l'image possible, donc on essaye quand même de faire une surface à peu près correcte. Et ça c'est ce qui est génial aussi avec ce gel, c'est qu'il se lisse, vous voyez, sans, euh, bah, sans couler de tous les côtés. Quoi. Juste là, sur le petit, on reprend un petit peu, ça nous permet aussi de maintenir l'ongle du pouce vers le bas. Et quand c'est bon... Eh bien, on va catalyser. Je maintiens ma main un tout petit peu comme ça. Et après, je vais venir la retourner et la mettre dans la machine. Là, si jamais ça chauffe, n'hésitez hein, pas à sortir la main. Si ça chauffe, ça peut ça se peut que vous soyez un peu trop proche des ampoules. Et donc, du coup, hop, simplement, on vient appuyer les doigts. Quelques secondes. à peu près 10 secondes, le temps que... Que ça chauffe plus trop et on va remettre la main dedans moi j'ai toujours tendance à aller très très proche des ampoules pour que ça aille assez vite et donc du coup c'est vrai que euh, voilà ça m'arrive un petit peu d'avoir la main qui chauffe et voilà ma main a catalysé je vais à présent donc pouvoir cleaner pour passer le cleaner Passer aussi un petit coup de nettoyant sur le reste de la main voilà avant de procéder donc au limage. Là vous voyez qu'on a déjà un bombé qui est pas trop important mais qui est déjà présent et là donc je vais pouvoir faire mon limage final. Donc, je reprends un petit peu mes parallèles. Donc, si vous voulez voir le l'image en détail, vraiment dans la formation offerte, la petite formation sur une semaine. Donc, je vous envoie pendant une semaine des vidéos de, de formation totalement gratuitement par mail. Et donc, du coup, si ça vous intéresse, eh ben vous pouvez y accéder sur mon site. Vous avez le lien juste en dessous. Et je vous montre en détail donc comment euh, ben faire un limage correctement, comment faire un beau bombé également, comment faire... Euh, des rallongements, enfin voilà, on va faire on va faire plein de choses dans cette petite formation offerte. Voilà, Donc là je suis en grain 100, parce que le 180 c'est un peu épais pour euh, pour ce stade, on veut vraiment quelque chose, euh, une surface qui est vraiment lisse, sans stri et donc du coup il faut le grain le plus fin. On pourrait également utiliser un, un carré de cellulose, euh, pas un carré sur euh, rose, un bloc pour l'histoire pour pouvoir donc justement avoir vraiment quelque chose de très fin. Mais ce n'est pas, pas une obligation. Déjà avec le grinçant, on est déjà pas mal du tout. Là normalement en termes de longueur et de forme on n'était pas trop mal. Donc logiquement il euh, n'y aura pas trop à rectifier. Je vous conseille toujours de regarder votre main aussi comme ceci. Là je vois que du coup mon ongle part peut-être un tout petit peu de travers par, par là. Donc ça me permet de le rectifier. Je n'ai pas fait la surface. Voilà, mais vraiment on, on passe rapidement hein, au niveau du limage. Il n'y a pas besoin de faire grand chose puisque c'est un gel comme dit qui se lisse déjà pas mal. Donc là l'avantage avec une pose faite comme celle-ci comparée à une pose euh, faite avec euh, donc un baby boomer fait avec avec le gel paint et, euh, et l'éponge l'avantage c'est que là vous pouvez limer en fait sur la partie blanche vous ne risquez pas de vous retrouver à l'ongle. Donc ça c'est quand même plutôt, euh, plutôt pratique. voilà, la dernière étape maintenant, ça va être de repasser avec la ponceuse. Alors là, l'embout là, il peut fonctionner, mais il est un peu gros. Je vais prendre un autre embout. Donc je vais plutôt prendre celui-ci. Alors je vais quand même vérifier s'il est adapté. Il n'est pas 100% adapté puisque la forme conique, euh, ce n'est pas idéal pour l'avant. Donc je vais plutôt utiliser celui-ci. Je vais le mettre à fond et je vais venir donc creuser un petit peu par en dessous pour désépaissir un tout petit peu. Voilà, toute dernière étape. Donc, on va bien, bien, bien enlever la poussière. Là, il ne faut plus du tout de poussière. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir un pinceau. On peut euh, éventuellement reprendre celui-ci ou un autre si, euh, si vous souhaitez. Et on va passer vraiment le cleaner partout dans les cuticules. On va le frotter, hein. on va les frotter un petit peu, pardon. Pour enlever vraiment toutes les petites poussières. On va laisser le cleaner bien s'évaporer là on vérifie qu'il n'y a plus de poussière voilà c'est bon et on va pouvoir appliquer donc la toute dernière étape c'est à dire notre top coat shiny on va pouvoir l'appliquer donc sur tous les ongles donc ça c'est une finition sans, euh, sans couche collante hein, donc sans, sans film de dispersion et donc du coup ça va nous permettre d'avoir un brillant parfait sans avoir besoin de polir l'ongle donc moi ce que j'aime bien faire c'est que je mets une petite goutte et ensuite je viens le répartir sur les côtés on fait surtout attention de ne pas en avoir trop vers l'avant et s'il y a besoin par exemple de renforcer un tout petit peu un bombé ou de de combler un petit creux si jamais, voilà on peut le, le faire, alors là c'était pas le cas, c'était juste pour vous montrer euh, qu'on peut rectifier avec, euh, avec la finition alors par contre la finition, j'aime pas trop la travailler sur tous les doigts d'un coup parce que vu qu'elle est très fluide, surtout avec la chaleur tous les produits sont encore plus fluides, euh, donc du coup là je vais pas attendre trop longtemps, je vais catalyser doigt par doigt Ouais, donc j'attends pas que ça sèche entièrement. Alors pendant que ma main catalysée, euh, au niveau de l'index, j'ai déjà appliqué euh, ma couche sur le pouce. Je vais juste venir la rectifier. Donc ça c'est ma petite astuce. C'est que je tiens toujours le pouce en dehors de la lampe. Et je viens en fait déjà appliquer sur le pouce ou même sur, euh, sur l'auriculaire euh, mon gel. Quand un autre est en train de catalyser. Donc ça me permet de gagner un peu de temps. Attention à l'excès de matière sur la pointe, on veut vraiment que la pointe soit bien fine, on met l'ongle vers le bas, on attend un petit peu que ça se lisse, on vérifie qu'il n'y a rien sur les côtés. Alors On peut pareil, utiliser un pinceau fin de nail art si vous avez du mal à, à redessiner le contour, C'est pas forcément nécessaire si vous y arrivez bien, euh, moi je le, le fais de temps en temps mais la plupart du temps je ne le fais pas parce que c'est pas nécessaire que ça se lisse bien tout de suite et donc du coup là pendant que l'index et le pouce sont dans la machine je vais déjà appliquer un tout petit peu donc la couche sur l'auriculaire parce que c'est le plus simple à sortir à ce stade je l'applique un peu grossièrement et ensuite je vais, quand je sors voilà, je vais sortir la main puisqu'il a déjà bien commencé à catalyser donc il ne bougera plus je vais finir donc d'appliquer la finition sur ce doigt Là, comme il était penché un petit peu il a coulé sur le côté mais c'est pas grave en passant tout de suite comme ça on rectifie on regarde s'il est bien et s'il n'est pas trop mal et bien on va encore une fois le catalyser Alors, on attend à peu près 10 secondes juste le temps qu'il prenne bien et on va pouvoir faire les autres Donc je vous ai donné ma petite astuce pour aller un peu plus vite quand vous travaillez sur vous-même. Donc là en fait en général les deux derniers je les fais d'un coup. Attention qu'il n'y ait pas de poussière. Donc logiquement vous avez bien retiré la poussière donc il devrait pas y en avoir. Mais on ne sait jamais. Il faut faire quand même attention. On rectifie sur le côté... Si besoin on vérifie la cuticule attention hein, quand ça a commencé à couler une fois ça a tendance à continuer à couler donc euh, faites très très vite on vérifie donc voilà c'est bon avec le fil de lumière et on catalyse et là ce sera déjà fini et je vous montrerai je vais juste aller me laver les mains une fois que ça a bien catalysé et je vous montrerai donc le résultat final alors attention quand, euh, a fini de, quand les ongles ont fini de catalyser, il faudra toujours attendre un petit peu avant de, voilà, de, de passer l'huile ou quoi que ce soit, ou de passer dessus ou de les toucher, parce que sinon vous enlèverez un peu de brillance. Voilà, donc c'est déjà fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que euh, voilà mon petit tuto euh, Baby Boomer avec effet sirène sur le haut vous aura plu. Euh, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que ça vous plaît. Et puis aussi, donc si vous avez euh, des commentaires, si vous avez envie de reproduire, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous lire. J'essaye toujours de vous répondre au plus vite. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos très intéressantes, je l'espère. Bye